C'est parti, Roxane! Allez, allez, allez, allez! Allez, allez, on y va! <rire> euh, bah écoutez, bonjour à tous, nous sommes en live! Au niveau de mes Pokémon, c'est quoi? Belle transition! C'est merveilleux! Donc, on va, on va les nommer par leur nom parce qu'on est ah, respectueux, s'il te plaît! Donc, il y a Raposa, c'est un zigzaton niveau 10 qui a ramassage, donc c'était super utile ça parce que du coup il récupérait pas mal de super ouais. potions. On avait Nagaline, donc c'était Medienas, il était niveau 13. Ah, ouais. Euh, ouais. <rire> on avait si Je bien, Il va être vachement utile. Hein. Ouais, je sais, je. Bah là actuellement il a morsure, donc ça c'est plutôt bien. On a Je l'ai eu, donc c'est Arco qui est niveau 13. Pourquoi Nadizy. je l'ai eu Je l'ai eu, c'est une ref à un Pokémon nécessaire, le single Rock random. C'était euh, la première série que j'avais fait sur Saphir en fait. Et là, il y en a Daisy, donc c'est niveau 6. On a Toadette, donc c'est un Balion niveau 6. Et puis c'est tout. Voilà. La Switch, moi ça me saoule un peu de pas l'avoir parce qu'il y a des bons jeux dessus maintenant. Ouais. ça gagne Animal Crossing. J'avoue, fun. Moi je dis dès dès dès que je l'ai, franchement. Dès que dès que je l'ai, d'abord, tu vois, je fais je fais des photos et je nargue, tu vois. Bah fais-moi ton top 5 de jeux que tu rêves sur la Switch. Tu vois, tu dis putain, j'aimerais trop les avoir mais j'ai pas la Switch. Ouais. Breath of the oil 2. Pas son... je, je te l'accorde est... Même s'il n'est oh. pas sorti, d'accord. Ouais. Il n'est pas encore sorti mais je te l'accorde En top 5, en top 5. Euh... Non elle est en, en, en, en cinquième 5 position, je pense que c'est Animal Crossing. Mm. Ensuite ça, je dirais ouais Breath of the Wild 2 parce que je kiffe Zelda mais bon ce qu'il y a c'est que Breath of the Wild pour moi c'est pas un Zelda. Euh... Après. Non, mais pour moi, c'est vraiment pas un Zelda, je suis désolé. Enfin, désolé. après, tu sais que c'est parce que le Zelda, c'est peut-être parce que Zelda, c'est ta licence de cœur. Mais que moi, Zelda, c'est un jeu. Ah ouais, je kiffe de ouf. Non, moi, je dirais la même chose de Civilization, ou Civilization 6, c'est pas un civilisation, tu vois. J'en veux pas, c'est un bon jeu. Je veux pas, c'est un bon jeu, mais c'est pas un civilisation. Non, non, parce que c'est vraiment The Cœur. Ouais. Euh, après, il y a quoi d'autre Il y avait Xenoblade Chronicle, je crois que je kiffe pas mal. J'ai jamais joué donc du coup, je vais bien le découvrir. Mmh. Le euh... celui, celui qui fait, qui met le 1 et le 2, c'est ça Ouais, c'est ça. Ouais. Et après. Mmh. Il y a quoi d'autre Pokémon épée bien sûr. Bah, les classiques. Et peut-être Donjon Mystère DX. Ah oui, peut-être en première position, mais. J'ai vu les graphismes, et franchement, c'est osé. très joli. J'ai vu les graphismes, je me dis putain, ils ont des couilles Il y en a plein qui crachent dessus, tu vois. Mais moi, je trouve ça super joli. Ça respecte la page graphique. Bah oui, ça respecte la graphique, c'est osé. C'est osé, tu vois. Parce qu'ils pourraient faire des graphismes détaillés, je sais pas quoi de mon cul. Non, un... Ouais c'est ça, un peu comme un... il est tenté pour arrêter bouclier d'ailleurs, il y en ouais. a encore qui critiquent Je suis pas d'accord non plus Bah à mon avis, il y, a, il y en a aussi beaucoup qui critiquent pour critiquer hein. voilà. oui, oui. C'est en mode mais, de... euh... cracher pour cracher quoi Et sinon bah t'as dit un top 5 mais il y a aussi du coup l'autre le... Zelda qui m'intéresse euh, En quelle position du coup euh... je sais pas, attends du coup, Animal Crossing 5ème euh, position. Ouais, les Xenoblade en 4ème position. Euh, Breath of The Wild 2 sera en 2 donc du coup, épée bouclier ou Nix putain. Pourquoi on les doigts pour que je ne tombe pas sur euh, le Lapin Rose Là je ne sais plus comment il s'appelle. Le Lapin Rose. Je l'ai déjà. Ah non, je suis sûr Ouais, je suis mûr parce que il n'y a que lui dans la grotte en fait. Euh, lui et je crois que tu peux avoir des chamallows, il me semble. Ah bon si t'as de la chance ouais. Eh merde, chuchemur. C'est très bien chez malo. Chuchemur est très bien, ah est coup... très bien en brouha Ah mais du coup là j'ai que chuchemur hein, en... Ouais mais brouha c'est une très bonne attaque en vrai. <rire> ok alors l'hyperbol je l'ai eu grâce à un cheat code. Non c'est pas vrai, c'est avec le ça. ramassage euh, de... Par contre faut que je pense là. que ça va être rediffusé euh, donc.. Euh... <rire> Alors celui qui fait un, une blague avec ma chemise, écoutez ça va pas, pas le faire. Je, je banne Moi je banne tout de suite <rire> C'est quand même un big flo Ta chemise on dirait que ton arrière-grand-père mettait. Euh... Je banne <rire> Avant la guerre. Donc en plus c'est mon arrière-grand-père qui le mettait mais avant la guerre. Après la guerre, il s'est fait oh, putain, c'est un peu démoné <rire> Ben ouais c'est ben, très bien Ben, ça fait la chance à Steven Deadly Lessons, c'est cool Ah bon Bah oui ban Sans doute, c'est bien T'as pas vu... Euh... Enfin, je n'ai pas vu... Une, je suis en train bizarre. de regarder Jojo Oh C'est bon Ah euh, continue <rire> Comment j'ai calmé là C'est bon, je suis... <rire> tu regardes es à quelle saison euh, Je suis toujours à saison 1, mais je suis à la partie 2 donc, la partie 1 avec Jonathan, putain, ah oh, putain, oui. tout la fin, moi, mais la fin, le la fin, c'est je... Joseph Jostar. C'est le, lequel déjà, Joseph C'est le suivant. C'est le deuxième Ouais. ouais. Pour l'instant, je oh, l'aime put... pas trop, je suis en mode web, Oh non, ou mais tu vois, fait de ouf. Si tu vois des pays qui ont poussé dans la terre, tu peux les prendre, mais tu dois semer une autre baie à cet endroit. C'est la moindre des choses. Tiens j'ai partagé ça avec toi. C'est un tenu, une B marron, MRT, mais B marron, ben, pas sabé. À te voir, tu dois être dresseur, n'est-ce pas Les dresseurs sont souvent portés des baies à leurs Pokémon. <rire> C'est génial, je, je garde. Ah, J'ai pas beaucoup de strats, mais je connais les bases. Ouais, bah écoute. Euh... Nous aussi on se fait un de strats. Ouais, <rire> j'allais dire ça. J'ai la base de la base. Ah ouais, je non, que... non, moi je vois quand même... Euh... Je sais que qu'un Pokémon de type O, tu vois, a l'avantage contre le type Feu. Ah bon, voilà. C'est bon Ouais. Ah non mais ça tout le monde le sait pas mais.. Ah d'accord Parce que tu vois, un Pokémon rouge feu je galère hein. <rire> T'es pas sérieux <rire> Mais non c'est ah, une Ah c'est une parce que blague. si tu galères Si tu galères dans vos cheveux, moi je fais pas de solo link avec toi c'est mort Voilà Non on va faire un solo link sur Pokémon MMO s'il te plaît on respecte Soul Worker j'adore ce jeu J'aime beaucoup ce jeu Ouais C'est un jeu c'est un MMO euh, style manga bah si vous voulez je vous ferai un jeu ah, blade and soul euh, soul non. worker soul worker ouais oh, oh, non j'ai pas je suis pas trop fan j'ai testé non et... ah, mais en vrai il faut augmenter la difficulté pour que ce soit vraiment dur soit normal c'est facile c'est ça roule normal, Mais en difficile c'est difficile c'est logique C'est en extrême c'est extrême ah putain c'est extrême <rire> <rire> Mais non, en fait, c'est que j'aime pas le, euh, j'aime pas le, le, pitch, dit, ouais. le gameplay tout ça. J'aime mieux les MMO qui sont vraiment euh, monde ouvert, tu vois, un peu comme Teso par exemple. Mmh. Du coup, je vais devoir te laisser. Là, pas de souci, pas de souci. Bah, Et je reviendrai peut-être à l'occasion. Pas de souci. Voilà. D'orchestre, tu vois, <rire> c'est parti, Roxane. Allez, allez, allez, allez, allez, allez, on y va. Raccueil enfin, niveau 14, ouais. C'est le Tarinor qui est niveau 15. Ouais, c'est bon, direct. Par contre, le Tarinor, je sais pas si on le fait comme ça, si on le fait d'un coup. Change pas. Ouf, tu, vois tu vois, tu vois, tu vois, tu vois, tu vois. T'as rien utilisé armure. Ouais, ça va être long, ça va être long, long. <rire> non, coup critique. Donc c'est bon. Voilà. Ben je pense que j'ai eu beaucoup de chance. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Moi, ça m'a beaucoup plu. C'était sympa. Euh, euh, N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Donc, je le répète, encore et encore, la rediff sera sur Crows Chronicle. Et euh, le... Comment dire le... La rediff compilée Donc celle que je mets de 15 minutes Elle sera sur ma chaîne perso Mister et Tiger Donc j'espère que ça vous a plu euh... Je fais qu'une chose à vous dire maintenant C'est euh... tout le monde